T'as un pigeon qui t'a cagué dessus non. Il y a 200 km ici et il vient, il vient chez moi pour me chier dessus pigeon ce que tu vois en face de toi Après je vois les hélicoptères, donc j'imagine que c'est pour faire un tour en hélicoptère. Peut-être.. Non là. non on va juste voir un hélicoptère. Oh ouais mais ça j'ai pas besoin d'aller <rire> jusque là, alors je le vois d'ici. <rire> ce qui veut dire que moi j'ai jamais fait de vol en hélicoptère. Donc ça doit être assez surprenant quand même. Voilà, donc ils sont là devant nous, ils nous attendent. Et le moteur allumé Bah oui, hein. ça chauffe hein ça... <rire> Alors, t'as envie Ah ben bah, oui, j'ai jamais fait donc j'ai envie Alors je t'avais dit que c'était une surprise et tout le long t'étais étais anxieux Ah ouais ouais. Ça va, t'es toujours anxieux euh, Non, non, non, non, maintenant, euh, bon, je sais pas quand je serai dedans ce que ça va faire mais non, je ne sais plus, tu m'as anxiété toute la nuit et tout ce matin. <rire> j'aime bien, j'aime bien vivre et faire du teasing et il a eu peur, mais tu savais de quoi, je vais avoir peur, est-ce que c'est haut, est-ce que c'est bas, est-ce que ça mouille Oui, c'est ça, ça mouille, <rire> si ça mouille, tu demandé de mettre mon maillot. Ah bah là, ça mouille pas, sauf si on tombe dans l'eau, ouais, c'est sûr. Bon, voilà oh, ouais. Tu vois, tu t'avais dit, quand tu vas le voir, tu, tu, je peux plus te le cacher quand tu vas le voir. Ah, <rire> merci, <Michel. rire> merci Michel. Tu vois, il n'y a, a pas de monde. Ah ouais, c'est vrai. Oui, parce que j'ai dit à papa qu'il allait vivre une expérience exceptionnelle et euh, privilégiée. Parce que tout le monde ne peut pas aller dans l'hélicoptère, ou tout le monde ne veut pas y aller. Ou tout le monde ne sait pas. Okay. Ou tout le monde ne sait pas, voilà. Et donc là, on va vivre une expérience exceptionnelle. Wow. Jamais j'ai fait ça. Jamais. Un... De l'hélicoptère. On ouais. va à Central Park et là il nous arrive un truc qui n'est jamais arrivé hein. Ah oui. Je, je, je, le le, le montre, chauffeur il démarre, <rire> papa était encore dehors, la porte ouverte J'avais juste une fesse sur le fauteuil <rire> <rire> Oh, Calmez-vous, il n'est pas encore dans la voiture Et, et papa gentil comme tout dit, oh, attendez je, je suis un peu vieux donc laissez-moi le temps de rentrer quand même <rire> Donc là maintenant on va faire Central Park en vélo et alors comme dans les plupart, les, la plupart des villes européennes du monde, on peut louer un vélo, comme il y avait euh, à l'époque, on euh, convient toujours d'ailleurs, euh, les vélib à Paris par exemple. Et on peut venir ici à cette donne. Et c'est la première fois que je le fais, donc je vais voir comment ça marche. Voilà. 24 heures. 24 heures, pourquoi t'as pris 24 heures Parce que t'as pas choisi à ça. Ah tu n'es pas Attention. Deux. Et donc tu reçois une clé avec un code barre et le code du vélo. Et on a deux vélos avec des codes barres et un numéro individuel. Voilà. Et donc ça, en fait, on peut le garder. C'est ton code barre à toi. Quand tu reviens à New York ou quoi, tu peux l'utiliser. Pour 24 heures. Non, mais à chaque fois, tu peux le recharger. Ah peux oui C'est comme une carte de métro ou quoi, tu peux le ah, recharger. Oui. Ok. Ah ben, c'est fait. Fait. Alors maintenant, il faut aller vers les vélos, On va voir si ça marche, hein. enfin, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, il y a une fin prévue à cet effet, voilà, il me l'a libéré et c'est parti C'est vraiment typique de Central Park. On vient d'assister à un concert de 250 jeunes, vous savez ceux qu'on vient de voir là en habillant en rose. Et à la fin de ce concert, j'ai été abordé par l'un de ces jeunes et il s'avère que c'est un groupe religieux d'une église baptiste au Texas, à Dallas, qui font de cette façon là un petit peu de prosélytisme et prêcher un petit peu l'évangile de cette façon là ça c'est typiquement américain en france on n'aime pas beaucoup ça mais ça fait partie de la culture américaine et c'est leur façon à eux de partager leur foi mais aussi l'amour la paix et au fond c'est vraiment très bon enfant et ça mène une bonne ambiance tiens papa il revient là en bas tiens papa comment t'as trouvé ces jeunes ah bah, j'ai trouvé ça super parce qu'en fin de compte c'est hyper sympa ce qu'ils font oh, bon mis à part le fait religieux de la religion ouais. ou hein, c'est qu'ils font vraiment, c'est super ah, Moi, ce que je trouve fantastique, c'est que les, ces jeunes arrivent à donner de leur temps ouais, pour ouais. leur religion, pour leur foi, mais ouais. le font avec amour, ouais, ils ouais. le font avec sympathie. Ouais. Et ils, ils sont parvenus pour parler de leur religion, ils te demandent d'abord si tu as aimé, ils font ça avec beaucoup de délicatesse, fait, euh, si tu as aimé, si tu as apprécié. Euh, et voilà, ils, ils sont, et on sent que la conversation est naturelle, ouais, ouais. Euh, au fond, c'est sympathique. Moi, je trouve ça, que les jeunes, que ce soit la religion ou pour n'importe quelle cause, arrivent à se donner de leur temps pour ça, moi je trouve ça fantastique. fantastique. Moi je trouve ça appréciable. Alors Central Park jusque là Ah bien c'est bien en fait. D'ailleurs c'est magnifique. On est ici en plein New York et en fin de compte on n'entend pas un bruit de voiture. Non, On entend de temps en temps un avion. Un avion, oui, ouais, de temps <rire> en temps. Euh... Et on est vraiment isolé des bruits de la ville. Oui, tout à fait. On continue, ça te dit Ah oui, on a loué les vélos ça quand même. Allez, oui, on y va alors. Allez. alors. Il paraît qu'à New York, les meilleurs hot dogs sont de la chaîne Nathan's. Nathan. Voilà, donc on vient de s'arrêter. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de s'arrêter à l'angle de la 5ème avenue et de Central, Central Park, Park pour manger un hot dog. Là, après ça on peut mourir. Je, je, je sais pas, tu peux mourir tout seul alors. Ah. <rire> ah, regarde, voilà, on est à, à l'angle de la 5ème avenue et Central Park et ça klaxonne. Ça fait partie de l'ambiance. Ouais. Allez, alors, bah, tu goûtes alors hein, du ouais. nouveau du... Parce que maintenant du coup on a goûté plusieurs hot dogs et ils se valent pas tous effectivement. Ah oh non, Ah oh non. Et ce matin, ils n'étaient pas bons. Patience. Bon vas-y, prends ton temps, prends ton temps, bon, je, je mettrai ça en accéléré. Mmh. Ah oui, non. Sérieux mmh. Il est vraiment bon ah, ouais, ouais. Meilleur que de tous ceux qu'on a mangé ouais, ouais. Donc c'est vrai pas... Donc il mérite leur réputation c pas du parti pris, c'est vrai, c'est bon. C'est vrai ah. mmh. Mmh. Mmh. Déjà il est croquant. Ouais. Mmh. Ah oui. Même le goût, hein. mmh. euh, non, hein. On confirme. Mmh. Le hot dog new-yorkais de chez Nathan. Nathan's. Nathan's. Excellent. Ah oui, très bon. Ouais. Mmh. Mais sans rien dessus, hein. Ne prenez pas avec des additifs comme non, des non. oignons, de la choucroute, des, des, des, des, des, des, des, des, des haricots rouges. Juste nature, moutarde ou ketchup ou, ou d'un ketchup, deux. mais juste nature, ah, c'est vraiment très bon. Bon écoutez, maintenant on vous laisse parce qu'on doit les bouffer. Oui, oui, oui, ça suffit maintenant. A ah, bientôt. Hein. Ah, ciao. <rire> Essaye de faire ça avec les gendarmes français tiens. <rire> et <rire> belge alors Tu Essaye, tu, tu, tu te passes tu te trouves en garde à vue pendant trois jours et en slip. Parce qu'en France, c'est outrage à agent. agent. Et ici, ils rigolent. Ils font et preuve d'autodérision. Ben oui, ils euh... sont sympas. Si, si t'es dans une zone touristique et t'es pas capable d'aimer les taux, as ah, vu bah, ouais, Il nous a souhaité sens. la bienvenue, bienvenue ouais, aux états unis C'est sympa Ça va, c'est bon pour le moment C'est bon Ah T'as pris un New York New York Sea line. New York Steak. C'est bon Ah ouais le, le steak il est bon. Ah, ils ont de la bonne viande aux états unis hein oui. Alors c'est critiqué parce qu'elle est aux hormones, mais elle est bonne. T'es dedans cette fois-ci Oui, ça y est. T'as tout dedans Oui. Maintenant on va.. On va aller manger un KFC. Ah, il fallait vraiment venir aux états unis pour ça, tiens. Euh, oui, non, non, non. En fait, on va chez KFC parce qu'on aimerait bien voir s'il y a une différence entre le KFC américain et le KFC en France. D'accord. Donc, euh, on va voir si les frites sont bonnes et si le poulet est exactement le même que... On va faire pareil avec McDo aussi Ah oh non, non, non, non, ah, non on ne ah, faut pas ah, gérer, ah. hein. Mais tu as, as d'autres chaînes aux États-Unis ouais. que McDo et Burger King, il y en a des dizaines et des dizaines. Il y a Wendy's par exemple, je il y a Steak pas. and Shake, ah, mais qui commence, à, qui commence à venir en France. En fait, McDo, quand tu, en, quand tu testes certains autres fast food aux États-Unis, c'est probablement le pire de tous les autres. Ah, oui, il y a tellement mieux. Bon, mais là, on fait KFC juste pour comparer. Ouais, comparer. Bon, enfin, l'excuse est bonne, hein, mais enfin, oui, bon. c'est une bonne excuse. Hein, euh. Après, euh, T'as envie de croire ce que tu veux, tu crois ce que tu veux, mais nous on y va pour comparer. Pour comparer, voilà. mais bon, ben, la porte elle est, Alors, elle est là. Alors, la bosse. Quoi Tenders, ouais, ben, tu vas Tendu. prendre la même chose, la même chose Voilà, il y a un petit bout de pain. Et ça elle C'est ça leur frites Non, j'ai demandé mmh. des... Ah, oui, j'en ai mis sur les deux, mince. J'ai demandé des fries. Mmh. Bon, c'est pas grave. Mmh. t'aimes pas mmh. Mais non, c'est pas un fake. Mmh, c'est mmh. bon. Comment ça, c'est bon Ouais, c'est bon. Oh, bon. Ils Il appellent ça des frites. Non, des wedges. Quoi, des, des... Chez nous, ils appellent ça autre... Je, je sais plus, plus quoi ils appellent. C'est bon, hein. C'est de la patate, hein Ah oui. Avec des épices dessus. C'est ah bon. Moi j'aime bien. Quoi la purée. la purée Ils peuvent lui attendre la télé, hein Alors La purée <rire> Apparemment elle est bonne. Alors Quoi La purée Ouais, ouais. Mmh. On commence à s'impatienter là. Arrête Toi, parce que j'aurai plus de purée que j'aurai encore beaucoup de non. Alors, cette purée La purée <rire> alors, Elle est bonne ou pas mmh. Elle n'est pas mauvaise. Quoi. Bon, ok, bah non. Alors... Ouais, à les limites, tu te veux. Donc, tu as mauvais, bon et très bon. Donc, celle-ci se ce juge peut-être au niveau du bon. Ouais, la moyenne, quoi. Bon, c'est pas mal. Quand moi je mange la purée de maman. Ah ben oui, mais oui, mais alors il n'y a plus rien de bon. Si tu compares la nourriture de maman, il y a plus rien de bon. Ça c'est mangeable, enfin même un peu plus que mangeable, mangeable. C'est bon. Moi, si je peux manger mon poulet. Mais mange ton poulet, mange, mange. Oui, mais ça que tu me filmes là. Ah oui, mais vas-y mange alors. Mais c'est quoi ces grands bazar Ces J'ai pas demandé ça. Tu voulais des morceaux de poulet. Ah ben t'as des morceaux de poulet. Mais c'est quoi ce qu'il Ça c'est des blancs de poulet, c'est des de cuisses. Ça n'a pas le même goût, hein C'est vrai Ah non, on dirait pas... Oui, c'est un poulet croustillant, mais ça marche pas... Non, non, non, il faut se faire oublier. Papa, il est pas content Il est pas content Il est déçu Je, je vous ai prévenu, hein. Quoi oh. J'étais Quoi Quoi Non, rien. Hein. De quoi Non, je préviens mes abonnés. De quoi Ben que... Euh, ben que... Euh, ben, de se préparer. À quoi? Ben à ton verdict. Mon verdict? Ouais. Mais je vais donner l'impression que je n'aime rien. Mais franchement. Non, non. Jusque là, je suis assez d'accord avec toi. Ah. Le chinois de ce matin, c'était vraiment infect. C'est pour ça qu'on est parti. Ouais. Sans demander de presse. Les glaces, je suis d'accord avec toi. C'était pas extra. Voilà. C'était pas top top. Euh... Bon, maintenant KFC. Ah. ah ben KFC. Mes amis, ne venez pas bouffer du KFC en Amérique. Je n'ai pas dit que c'est dégueulasse. C'est pas, pas, pas que c'est mauvais, mais c'est différent. Le KFC chez nous, ouais, on a une discussion avec Michel, mais c'est vrai que la, la, la, le KFC chez nous est quand même vachement supérieur. Et quand je dis vachement supérieur, ça veut dire qu'il vraiment plus. Hein. C'est vrai que le goût n'est pas le même. C'est pas le même goût, que ce soit meilleur ou bah, pas meilleur. Forcément. Moi je l'ai trouvé bon, mais effectivement différent. Par exemple, ici j'avais l'impression qu'il y avait plus des goûts de, euh, de noix de muscade, on sentait plus la muscade dedans. Quand on sera à Dallas, on ira faire un autre caisson. Oh, oh, il y a des, des restaurants tellement meilleurs. Oh, mais non, mais je voulais ici. Bon, bon, voilà. Bah. Bah, alors, bon, papa veut donner sa deuxième chance, bah, quand on ira à Dallas. Poil, poil à la crasse, on, on ira, on ira. Euh, on ira chez un autre KFC. Ou en Louisiane ou euh... ouais, Mais on il faudrait qu'on en laisser un autre. Oh là, ici, il les moyens. Il hein, y a un blindage supplémentaire. C'est ou, ou, ou pour les balles. Ou pour les balles, euh, ou pour les pour les, les voitures, effectivement. Les punaises, regarde, il y, y a une couche supplémentaire de, de métal ou de Kevlar, j'en sais rien. Ah ici, ça rigole pas les flics. Hein. Qu'est-ce qu'il y a Quoi Qu'est-ce qu'il y a On va Pourquoi tu vas où Tu me dis t'as une idée, c'est quoi ton idée Il oh, yeah, yeah, yeah. est perdu. Non, ça vert ici, viens. Bah, alors quoi Non, c'est pas vert, c'est euh, blanc. C'est rouge pour nous, mais c'est. Bah, tu vas où bah, à l'hôtel. Bah, l'hôtel, pourquoi tu veux traverser ici bah, bah, Tu me dis j'ai une idée, c'est quoi ton idée oh, J'ai perdu maintenant. J'ai perdu mon ah, idée. Ça. <rire> ça, quand on se balade avec des vieux, c'est le risque qu'on prend. Hein. Où ça les vieux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 T'es content Bah non je suis, grave. Ouais. Ah, ouais. <rire> <rire> on se parrait au pôle nord ici, <rire> il y a des gâteaux par terre. Bon allez, allez.